Salut tout le monde et bienvenue pour cette première FAQ de la chaîne et comment Alors, euh, petite FAQ qui va être euh, par rapport aux autres vidéos vachement plus décontractée. On va s'enlever un petit peu le palais du... Euh... Ouais, du voilà, hein, vous avez compris à peu près le principe. Je me suis pas rasé, j'ai fait tomber la chemise, je suis en mode décontracté et je vais pouvoir répondre aux quelques questions malheureusement pas assez nombreuses que j'ai pu recevoir en commentaire, soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit encore sur certaines vidéos. Ah ben c'est parti Première question de Wixup qui me suit donc depuis un petit moment déjà sur la chaîne et qui a euh, la gentillesse de retweeter mes tweets quand je sors une vidéo et, euh, et puis mes vidéos sur Facebook et que je remercie et que je salue. Alors Wixup me pose la question, tu préfères croire qu'on est dans une simulation ou la création d'une entité divine <rire> Alors. Pour info, je n'ai pas forcément réfléchi à toutes les questions avant. Hein. Euh... Est-ce que je préfère croire qu'on est dans une simulation ou la création d'une entité divine J'ai envie de dire aucun des deux. On n'est pas dans une simulation. Pour moi, on n'est clairement pas dans une simulation. Ça... Est-ce que je peux le prouver Non. Est-ce que j'ai des éléments qui me font penser que on est dans une simulation Encore moins. Euh, création d'une entité divine je laisse ce choix aux croyants. Pierre Langonnet, qui est un très proche euh, ami, que je salue, et qui me demande à quand une vidéo en duo sur l'acoustique des instruments avant. Euh, pas de jeu de mots avec les instruments après non plus, promis. Trop tard. Euh, à quand une vidéo Eh bah ben écoute quand tu veux, ça serait un plaisir de pouvoir continuer quelques vidéos sur les, sur l'acoustique, sur le son, euh, sur les instruments avant, eh ben, ça serait avec euh, la connaissance que tu as, je pense que, ouais, quand tu veux. On se cale un rendez-vous, on se cale des rendez-vous, parce que là, faudra faudra un peu plus comme tes rendez-vous pour travailler, mais euh, franchement, ce serait un énorme plaisir que tu puisses partager ta connaissance avec moi et avec euh, les personnes qui regardent la chaîne. Donc, Proposition acceptée. Sébastien, que je connais, oui, mais que j'en dirai pas plus, quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... 42. Alors Sébastien, comme je t'ai répondu sur Facebook, 1-0-1-0-1-0, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez binaire. On a quelques questions de Nivec qui nous demande des questions très intéressantes, dont la théorie de la Terre plate, on en parle où alors, il y avait des points de suspension, hein, c'est littéralement, je vais peut-être le mettre euh, en bas, c'est littéralement la théorie de la Terre plate, on en parle où Point de suspension, point d'interrogation. Alors, est-ce que c'est dans le sens où est-ce qu'on parle de la théorie de la Terre plate, ou la théorie de la Terre plate, on en parle, ou on considère que c'est de la merde et puis on veut même pas en entendre parler Alors, je vais répondre aux deux. Euh, pour la deuxième question, je répondrai qu'effectivement, pour moi, voilà, je suis. Non, non, non, faut arrêter. Il hein. euh, y a énormément de preuves scientifiques, de preuves. Des deux preuves. Ah De preuves. Qui disent que la Terre n'est pas plate. Ça, c'est clair. Euh, on a marché sur la Lune. Il y a bien une station spatiale internationale. Dans l'espace, il y a des stations spatiales chinoises. D. Euh... Michael Jackson est mort. Kennedy n'a pas été tué par les Illuminati ou les Reptiliens. Voilà. Ah oui, et puis les grandes pyramides... <rire> It's alien. Donc, maintenant, si ta question c'est où est-ce qu'on parle de cette théorie, euh, j'ai regardé un petit peu sur le net et je suis tombé sur quelques petits sites dont... Bah, bizarrement, des sites euh, de complotistes. Si un évêque qui demande aussi si construire un TARDIS à l'échelle est-il possible. Alors, le TARDIS, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci. Oui, j'adore Doctor Who. Euh, Est-ce qu'on peut construire un TARDIS à l'échelle je dirais que dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, non. Et vas-tu continuer les éléments du tableau périodique Alors oui, donc les minutes élémentaires, c'était donc une petite série de vidéos que j'avais commencé. Euh... Je les ai pas arrêtées, c'est juste que là, je suis en pleine réflexion plus sur est-ce que je continue comme j'avais commencé, c'est-à-dire euh, les faire par, euh, par famille, hein, euh, gaz noble, euh, tout ça donc là j'étais dans les gaz nobles, ou est-ce que, pas bah, j'en prends au pif, sans raisonnement logique, ou est-ce que euh, j'en prends avec d'autres raisonnements que ce qu'on attend, d'autres cheminements j'entends, euh, je sais pas, je sais que j'ai eu un commentaire euh, pas très agréable, mais si cette personne m'a dit ça, c'est que d'autres le pensent probablement, que, ben bah, 5 épisodes, ou 4 épisodes, ou sur les gaz nobles, c'est chiant. Je peux comprendre que ce soit chiant. Donc, voilà, je suis en pleine réflexion. Et, bah, c'est pour ça que, pour le moment, euh... Alors, est-ce que je les arrête Non. Est-ce que je vais les continuer Oui. Quand Voilà. On a Claudine Touron qui m'avait... Touron Touronne qui m'avait posé la question sur la vidéo des maladies auto-immunes si j'avais fait des études de doctorat. Alors, je vais peut-être en, en décevoir quelques-uns, mais non, je n'ai pas d'études de doctorat. Hein. J'ai un bac plus 2, je travaille dans l'informatique, j'ai fait une fac de sciences, je suis passionné d'informatique, de, de sciences, de plein de choses hein, d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je m'interdis de parler de mécanique quantique, chose que par exemple fait très très bien y penser Bruce. Gère ça. Moi, je non. Je ne maîtrise pas et je sais que je... mon incompréhension du sujet, j'ai beau lire, relire, relire, relire dessus, j'ai encore des zones trop de zones d'ombre qui font que je veux même pas m'y atteler. Je dirais des conneries. Voilà. Fin du hors-sujet. Ça, c'est les questions que vous m'avez posées en ligne. Euh... À ça, j'ajouterais autre chose. Euh... Mais là, c'est pas tant des questions. C'est plus des éclaircissements sur des points euh, précis. Oui, j'ai un t-shirt marqué stressé par les cons, au cas où vous posiez la question. Et autre point. Alors là, on le voit... Là-haut. Et ça, c'est spécialement pour Guillaume. Oui, ceci est un clou. Voilà. C'est bien un clou. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter J'en profite un petit peu dans cette vidéo, hein, vu qu'on est en mode... Euh, balai tiré, et puis... Euh, on peut dialoguer en mode... Euh, voilà, correctement, comme on veut. C'est totalement improvisé, je n'ai rien écrit à part la liste des questions que je viens de poser sur mon bural un bureau des bureaux. Merci le français. Je sais de quoi je vais vous parler. Je vais vous sortir les stats. A tout de suite. Alors, concernant les statistiques, si j'en crois ma petite application Google, j'ai 410 abonnés. C'est bien. C'est bien, c'est peu, mais je suis assez content quand même. Hein. En presque deux ans, ça fait 200 abonnés en moyenne par an, oui. Euh... Voilà, je suis assez content. J'aimerais en avoir plus. J'aimerais bien que la chaîne se développe. Euh... Probablement que ça se développera avec un changement de fond euh... et peut-être d'autres nouvelles vidéos hein, qu'il faut que je fasse. Ouais, je vais pas garder ce fond-là toute ma vie, hein. on a emménagé il y a pas très très longtemps, faut que je fasse la déco, et je pensais mettre mon imprimante 3D derrière moi. Oui. Du coup, concernant les statistiques, eh bien si j'en regarde ma petite application, alors quand je parle de statistiques, je vais parler de l'audience, hein, je vais pas parler de euh, le nombre de vues, tout ça... Niveau audience, je suis assez content de moi. J'ai 50,8% d'hommes et 49,2% de femmes. J'ai réussi à un moment à avoir un 50-50 parfait. Ça n'a pas duré sur la longueur, mais je suis assez content parce que mon objectif n'était pas de cibler uniquement les femmes ou uniquement les hommes, ou voilà. Euh, je fais des vidéos pour tout le monde. Niveau pyramide d'âge, on est plutôt pas mal euh, avec... Une minorité chez les mineurs. Donc, les 13-17 ans sont en minorité. Et c'est pas forcément le public que je vise non plus. Je vous l'avoue. Après, voilà, on a une majorité, on va dire, dans les 18-45 ans. C'est... Euh, voilà. Alors, c'est séparé en trois catégories. Hein. C'est principalement les 18-24 ans qui me regardent. Donc, je suis assez content. Je suis... Euh, je suis dans le créneau que j'essaye... Euh, pas particulièrement de visée, mais comment dire, je suis dans le créneau qui, qui correspond au moins à mon âge. Voilà. Euh, le le 18-45 correspond à mon âge. Ça vous laisse une bonne euh, une bonne marge de manœuvre pour savoir quel âge j'ai. Niveau pays, et là je suis euh, assez étonné, j'ai moins de 50% des visionnages qui sont en France. J'ai 43,4% en France. Et j'ai euh, 15,5% en Algérie, 10,3% au Maroc, et un petit peu moins de 5% au Canada. Donc, eh bien, je salue mes presque voisins, parce qu'il n'y a qu'un pays qui nous sépare, et un fragment de mer. Euh, donc nos voisins algériens et marocains, et je les remercie de regarder ces vidéos. Voilà, ça c'était pour les quelques statistiques. Voilà, je vais arrêter là pour cette petite FAQ. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo, un petit peu différente certes, hein, mais ça vous le coûte quand même de la partager. Donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Reddit, euh, Diaspora, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Mastodon Mastodon, Stumble StumbleUpon, éventuellement si vous voulez. Bref, les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus donc à montrer cette vidéo à votre voisin, votre chat, votre grand-mère, votre grand-père, votre lapin nain. Alors le lapin nain il comprendrait pas grand-chose, mais le reste, je suis sûr que ça peut le faire. Bref, partagez. C'est le partage qui va permettre de faire vivre euh, la chaîne. Voilà Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et bah je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, soit des minutes élémentaires, soit des vidéos plus classiques de la chaîne et comment. Allez, merci à vous, au revoir.